Ok, salut les guerriers! Bienvenue sur Fitness Fusion! Vous l'avez vu, nouveau générique, nouvelle bannière YouTube, il y a du changement sur Fitness Fusion! Vous avez vu la vidéo qui est sortie mercredi en plus, Gros shape, gros physique, gros montage, il y a tout ce qu'il faut! Parce qu'aujourd'hui c'est la sortie des programmes, ça fait plusieurs jours, plusieurs vidéos que vous voyez, le 9 novembre, sortie des nouveaux programmes FF et c'est aujourd'hui Pimous! Un an de travail quand même, il y a un moment fallait bien que ça sorte, hein. évidemment les programmes avec suivi vont pas disparaître du site, ils vont rester, juste on va rajouter un peu plus les prix parce que c'est vrai que jusque là on a un petit peu bradé histoire de faire de l'argent pour acheter du matériel investir pour la chaîne etc et on va pouvoir remettre ça à un prix correct parce que c'est énormément de travail le coaching là dessus parce qu'on doit analyser votre profil votre morphologie adapter les exercices par rapport à votre matériel il y a des gens qui s'entraînent en, en gym, gym et tout, hein, on devait sélectionner certains exercices là les pdf vous les achetez vous recevez automatiquement le programme six programmes adaptés à tout niveau de débutants à experts vous trouverez un programme qui vous convient et justement on les a fait pour répondre à cette proposition des coachings à être suivi qu'ils étaient très chers et encore très chers alors qu'ils sont même pas encore au prix on fait des ouais. trucs, faut le savoir mais ça nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience ouais. donc là en cumulé on a quoi on a 10 ans d'expérience dans le coaching on a euh, 16 ans de pratique en musculation, en musculation cumulé hein, et euh, on a vu que dans les coachings à être suivi il y a certaines choses qui se répétaient qui revenaient assez souvent ouais. ça sera pas personnalisé on vous a toujours dit les Exactement. programmes pdf c'est pas personnalisé c'est mieux de, de prendre du personnalisé mais c'est cher donc on a essayé de vous trouver une solution parce que maintenant il y a du monde qui commence à arriver sur la chaîne il faut qu'on puisse répondre à cette demande faut qu'on puisse se remplir les, les poches faut qu'on puisse se remplir les <rire> poches sans perdre trop de temps en plus. donc on vous a mis un plan en six étapes en six programmes qui suit un peu la logique des coachings à être suivis. on, on voit souvent euh, quand les élèves ils commencent à, à passer un cap on fait évoluer leur programme et on essaie de, de garder cette évolution là pour l'inclure dans les six programmes ça sera séparé déjà en deux packs il y aura le pack évolution qui seront les 1, deux trois premiers programmes puis le pack fusion lui sera un peu plus destiné aux confirmés experts alors que le premier pack lui ça partira de début jusqu'à confirmer. Déjà avec le premier pack on peut atteindre un très très bon niveau et ensuite si on veut peaufiner et vraiment atteindre les 100% du potentiel il va falloir aller sur le pack numéro 2. Quand on vous parle de pack pour que ça soit moins cher pour vous les ouais. programmes vous pouvez les acheter ensemble par pack ou séparément si vous avez besoin d'un seul programme par exemple on dit que le, le premier programme qui s'appelle le full body evolution 1 il est axé pour les débutants ouais. mais si je peux m'entraîner que trois fois dans la semaine ma, et que je suis à prendre, confirmer je peux le prendre Évidemment. mais j'adapte les charges mais en tout cas il sera complet pour progresser donc donc chaque programme peut s'acheter indépendamment ou vous pouvez acheter des packs pour justement faire un peu d'économie. Bien sûr, pour ce qui est des programmes dans les packs, il y en a certains qui sont un peu plus destinés pour la sèche comme le tout dernier et d'autres pour la prise de masse, notamment split, PTL. Mais vous pouvez sécher avec, mais c'est plus destiné pour la prise de masse. Le mieux à faire, c'est que vous viviez l'espérance du coaching à être suivi avec ces programmes PDF en commençant par le premier programme, donc le Full Body Evolution 1 et vous terminez ensuite sur le Fusion 3 pour avoir la transformation complète. Mais si vous, vous partez d'un niveau déjà avancé, déjà confirmé, vous pouvez très bien commencer par le split évolution 3 et continuer le, le restant. Ok, donc vous verrez dans les programmes, tout en bas, on a mis une barre de chargement du premier au dernier programme. Lorsque vous arrivez au dernier programme, c'est que vous allez atteindre 100% de votre potentiel maximum. C'est pour ça qu'on joue un peu là-dessus. Sachez qu'il y a plus ou moins 1%, je pense, des pratiquants qui attendront un jour leur 100% qui arriveront à leur limite naturelle. De toute façon, vous voyez dans les salles, il y a peu de personnes qui se démarquent, mais il y a toujours une personne au moins qui, qui attire la lumière ouais, tu vois c'est le 1% de la salle il est là tu dis il y a moyen ils soient pas nati, il y a moyen qu'ils soient nati, ah c'est ceux qui te mettent le doute souvent et ben nous le but c'est que qu'on puisse vous faire arriver à ce niveau là atteindre les 1% de ceux de qui 100 développent 100% de 100%. leur physique les 100% de chargement vous pouvez tous l'atteindre nous on essaie euh, au quotidien de les atteindre donc, tu dois être au moins 80% on facile et notre but c'est vraiment d'atteindre les 100% vous pouvez y arriver aussi pour faire partie de l'élite pour faire partie des 1% des 1% euh, qui ont une jet, des 1% qui poussent lourd des 1% qui ont des... Shop. donc soit le 1% à atteindre les 100% en allant choper ton programme sur le site fitnessfusion.fr, des programmes à acheter indépendamment selon votre niveau ou alors par pack pour vraiment suivre l'évolution qu'on vous a prévu pour vraiment vous transformer à 100%. Je crois qu'avec ce genre de programme ils vont vraiment être chargés à la fin. C'est ça le but un peu. Bah, S'ils atteignent les 100%, il y a moyen. Il n'y a plus de entraîne-toi jusqu'à ce qu'ils doutent de toi. Là, il est voilà. déjà trop tard. Là, vous serez chargés à 100% les gars. Donc si vous voulez vraiment avoir le meilleur rapport sèche-masse, n'hésitez pas, foncez sur ces programmes. On a travaillé pour vraiment que l'évolution elle soit constante vous aurez dedans euh, des astuces diète aussi on a essayé de la simplifier au maximum justement pour qu'ils se concentrent sur l'entraînement vous avez vu par rapport à la vidéo de obèse à musclé on joue sur la balance calorique et tout au long des, des six programmes c'est pas la diète qui va diminuer c'est l'entraînement qui va augmenter ça. donc le dernier programme le upper lower en super 7 c'est un programme d'assassin. c'est un programme oh, d'assassin. et on finissait ça c'était devenu un super guerrier ça y est et on vous met au défi d'y arriver de le tenir au moins sur un mois de toute façon chaque programme il y aura une période de progression, vous pouvez les garder à vie bien sûr, un full body ça se garde à vie, un body ça se garde à vie, mais nous par rapport à notre progression, chaque programme a une durée limitée, ouais. Pour qu'ensuite vous puissiez passer à la suite. Je vous déconseille de prendre surtout le upper low, euh, lower en superset. C'est vraiment euh, le programme Et qui va vous faire passer des 90% à 100%. Il va durer un mois ou deux mois. Je me souviens plus sur le euh, sur ce qu'on a mis en place. Mais vous allez vous mettre en réussite sur ce programme si vous avez fait les programmes avant. Après, si vous voulez vous mettre au défi, essayez. Hein, mais vous allez être frustré. Les gars, vous allez arrêter la salle. En plus de ça, que vous soyez débutant ou confirmé, on n'est jamais sûr que son mouvement il est parfait, etc. Sachez que chaque programme, chaque exercice, vous avez une vidéo de l'exercice détaillé, donc le tout complet. 70 vidéos, un exercice par vidéo ouais. simplement. Et c'est des vidéos FF. Hein. On a essayé de mettre un peu. Bizarre. Il y a des. Comment ça s'appelle Tu me des disais des conneries. Non, c'est des, des easter eggs. On a placé quelques easter eggs. Il y a des moments marrants. On, on fait les coachs. Hein. Vraiment, on veut vous aider sur ce genre de vidéos à vous donner les bonnes astuces, les bonnes postures. Mais de temps en temps, le mec qui fait la démonstration, l'exercice, voilà. Vous avez des petits on moments fait fait. inédits de la FF parce qu'on n'aime pas trop être sérieux. Même là, on essaie de le faire. Mais on vous laisse pas trop de quand truc. on a la vidéo, au final, on s'est dit, on fait du FF. Ok, il y a des petites euh, scènes cachées à aller voir. Et il y a aussi des échauffements. Les échauffements, ils sont filmés, donc avant chaque séance, vous savez quoi faire. Échauffement articulaire, échauffement cardiovasculaire, échauffement euh, musculaire. Ça fait partie de l'entraînement. En fait, vous, vous avez un plan à suivre, et c'est tout. Si vous le faites, vous êtes transformé physiquement. Nous, on a fait tout le travail pour vous. C'est ça. Ils n'ont même pas besoin de réfléchir. Eux, ils prennent, ils lisent, ils suivent à la lettre. À la fin, c'est bon. C'est aussi simple que ça. Ça jamais été aussi facile, je crois. Moi, j'aimerais parler un peu plus euh, de mon programme. Bon, on les a euh, tous fait ensemble, main, mais je lui ai laissé faire le split. Ouais, Il y a plus en a fait son certains truc. qui nous ressemblent un peu voilà. et d'autres moins. C'est pas nos programmes à nous qu'on fait forcément, c'est un truc un peu plus général pour que ça corresponde à tout le monde. Parce que voilà, on a des points faibles, certains points forts, etc. Mais c'est des trucs que nous on utilise, entre guillemets. Alors donc lui c'est le split et moi, moi c'est le PPL. Que... Les gars, allez essayer le PPL, c'est l'un des meilleurs programmes des 6 programmes. <rire> et allez essayer le split si, si, vous, si vous préférez, hein. mais franchement le PPL est ah, un force, prise de masse. Trise unilatérale tout ce que tu veux T'as pas mis des stéroïdes dedans quand même, t'as pas caché non, ça a, Le PPL c'est pareil, hein. il y a une partie force, une partie hypertrophie ouais. les gars, c'est vraiment les deux programmes qu'on préfère sur les six, ils sont un peu plus chers mais c'est cher, vrai, pas, plus voilà c'est les plus travaillés, vous verrez que le full body pour débutants c'est le moins cher et les PPL split c'est vraiment deux masterclass, c'est vraiment les deux programmes qu'on sait, si vous voulez pas les acheter par pack, essayez au moins l'un des deux et vous, vous verrez le travail qui a été fait. Donc voilà, vous en commentaire, n'hésitez surtout pas à nous dire, vous estimez, vous êtes à combien de pourcent de votre limite naturelle par exemple vous êtes à 60% du chargement etc dites le nous en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous évidemment comme d'habitude il ah, faut faire monter cette vidéo les gars c'est la ouais. sortie des programmes FF on compte sur vous si vous essayez l'un de ces programmes n'hésitez pas en story Instagram à nous taguer en cours de chargement ça fait plaisir les gars il faut que tous les Instagram de mecs qui font de la musculation, on voit qu'ils sont en cours de chargement grâce à la FF nous notre but c'est de transformer un maximum de guerriers on essaie de vous motiver au travers de nos vidéos mais le Mission principale, c'est vraiment, c'est de faire des machines de guerre. Donc, les gars, allez sur notre site internet www.fitnessfusion.fr. Faites-nous plaisir en vous entraînant grâce à nos programmes. Franchement, ce sera la plus belle des réussites. Soyez le 1% à soulever le plus lourd dans votre salle. Soyez le 1% à atteindre l'élite de la musculation. Soit le 1% qui respecte sa diète. Soit le 1% qui va faire goûter tous ses potes. Soit le 1% qui affiche le meilleur physique de leur vie. Soit le 1% qui va inspirer les autres. Soit le 1% qui reste motivé à l'année. Soit le 1% qui se donne au maximum pour atteindre leurs objectifs. Donc tu l'as compris, soit le 1% à atteindre les 100%.